Écoute. J'entends rien Exact, c'est le confinement 2.0, le confinement sans enfants. Et ça fait vachement de bien. Ah bah vivement le confinement 3.0 C'est quoi Le confinement sans toi mmh. La tolérance au bruit, c'est plus la même qu'avant aussi. Hein. Surtout quand les gamins ils jouent à plusieurs. Et surtout le week-end quand ils sont chez toi. Mais ouais. D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, mais une heure de jeu entre deux gamins, ça correspond un peu à 10 ans d'amitié entre deux adultes. C'est-à-dire Bah, euh, ils rient, ils pleurent, euh, ils se font la gueule. Ah oui, en vrai, c'est ça. Ils se parlent plus, ils se réconcilient. T'es ma copine, t'es plus ma copine. Ouais, je pense que si on prenait des notes, on pourrait écrire une série. Le parfum des jouets, votre saga de l'été, bientôt sur TF1. <rire> Tu sais quand je me suis rendu compte que je commençais à vieillir Quand t'as perdu tes cheveux Non, quand je t'ai confondu avec ta mère. Mmh. Non, euh, quand j'ai commencé à utiliser des phrases là, du genre euh, « arrête de gesticuler euh, », que j'ai utilisé le mot « confisquer » ou euh, « tu veux que je me fâche ?» Ah ouais, ouais ça c'est bien les phrases de parents, quoi. Moi j'ai quoi J'ai... Hé hey Je suis pas ta copine, ok Franchement, euh, le pire c'est quand j'ai commencé à compter à rebours. Hein, hein tu mets ton pyjama Ah non mais la patience, j'en ai plus C'est clair. Et le matin, 20 minutes pour mettre des chaussures, quoi Je veux mettre celle-là Non pas celle-là Elle me gêne non, mais en même temps, les femmes, vous avez un problème avec les chaussures, quoi Vous avez toujours mille paires que vous mettez jamais je pense qu'un jour, quand on aura éradiqué toutes les maladies, il y a des chercheurs ils sauront pas quoi faire. Ils vont dire, bon, euh, les gars, euh, on a trouvé le gène de la chaussure. Hein. chez la femme, il euh, y a bien un problème. C'est le syndrome de cendrillon, les chaussures. On cherche notre prince charmant. C'est ça. Et j'ai pas trouvé le mien. Ah. C'est l'école. Oui, allô Ah, on a oublié d'amener le doudou. Bah ben, écoutez. Ouais, bah écoutez, on est là. Vous passez quand vous voulez, euh, le doudou sera là, euh, pas de soucis. Ouais, c'est ça, bisous. Disneyland, c'est trois époques, trois ambiances aussi. Hein. Bah ouais, il y a celle où y vas quand t'es gamin. Mmh, celle où y vas avec tes potes. Et celle où y vas avec tes gamins. Ouais. C'est laquelle t'as préféré Avec, avec, avec potes, les gamins ouais, Bah évidemment, attends, euh, quand t'y vas avec tes gamins, tu passes devant Space Mountain, euh, Star Tour, euh, Indiana Jones et tu peux rien faire. Même pas la maison hantée. Soit disant qu'elle aurait peur. T'es vraiment un parent indigne. Je suis un parent franc. Je me rends compte que nos week-ends commencent à ressembler à ceux de nos parents quand on avait leur âge. Non, je regarde ni automoto ni téléfoot. C'est vrai, ni le Tour de France. Mais je bricole, je kiffe passer l'aspirateur. Et surtout, je suis découvert une passion pour le nettoyage de vitres. Parce que j'ai l'impression que vous êtes tous mis d'accord pour me dégueulasser toutes les vitres. Toi, dans la cuisine, là quand tu fais à manger, tu mets tes mains partout. Euh, la petite, elle croit que je le vois pas, mais elle met des marques exprès en bas pour pas que je les vois Et le chat, qui jusqu'à présent ne m'embêtait pas, décide de rentrer par la seule fenêtre que personne ne touche, par temps de pluie. Comme ça, des grosses marques de, de, de pâtes. Bon, sinon je fais des plannings aussi. Mm. Et je deviens un vieux con. Non, je pense surtout que tu deviens un homme moderne. T'es sympa. Il y a de plus en plus d'articles sur internet qui parlent du danger des écrans. Mais je suis pas sûre que ce soit prouvé. Moi je crois que si. On a passé notre enfance devant la télé on est une génération euh, complètement névrosée. Quoi. Non mais arrête. Je comprends, il y a un côté où malheureusement, euh, pour avoir la paix, c'est un peu le meilleur moyen. Je comprends qu'il y ait des parents qui se disent « ouais, c'est pas grave ». Ouais, sauf qu'à 4 ans, quand ta gamine c'est dire que « maison », tu peux te poser des questions. quoi. Bonjour, comment tu t'appelles Maison <rire> En même temps, est-ce que tu as vu les dessins animés qu'ils regardent La patte patrouille. Ouais, des chiens qui parlent et qui conduisent des camions. Les pyjamasques. Alors eux, c'est les pires. Les gamins, ils ne dorment jamais. La nuit, ils se déguisent pour aller combattre des méchants. Tu m'étonnes que nos gamins, ils veulent pas dormir. Enfin bon, tout ça, ça vaut pas les dessins animés de notre époque. Hein Phase de vieux Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Euh, nous, ça nous aide beaucoup à avoir de la visibilité, donc merci par avance. Euh, on a également une page YouTube euh, sur laquelle vous pouvez vous abonner. Et vous avez une petite cloche, si vous cliquez dessus, vous recevrez une notification quand une nouvelle vidéo sort. On a aussi euh, un compte Instagram euh, qui s'appelle « ton père est un con ». On met des petites photos de notre vie, nos voyages, des euh, petites recettes de cuisine et des activités avec notre fille. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des commentaires. Et puis, ça nous fera super plaisir. À bientôt À bientôt